Bonjour, je vais vous présenter les règles d'un jeu sérieux de raisonnement clinique super sympa, le jeu des familles d'hypothèses. Pour jouer, vous aurez besoin d'un jeu de cartes réinscriptible sur lequel une face mentionne les familles d'hypothèses, comme par exemple ici « source des symptômes ». Vous aurez aussi besoin d'un marqueur effaçable qui vous servira à écrire vos hypothèses concernant chaque fois chaque famille d'hypothèses. Vous aurez aussi besoin d'un cas clinique qui pourra être donné sous forme papier ou bien sous forme d'une vidéo. J'aime bien les cas cliniques sous forme vidéo. Et finalement, vous aurez besoin de plusieurs groupes d'étudiants constitués de plusieurs individus allant de 2 à 5 étudiants. Et ensuite, les étudiants vont discuter entre eux pour trouver les meilleures hypothèses correspondant à chaque famille d'hypothèses. Le professeur peut naturellement interagir. Quand les étudiants ont fini de remplir toutes les cartes de famille d'hypothèses, il les présente à l'Assemblée pour susciter le débat. Le jeu se termine quand le professeur et les étudiants estiment avoir parcouru et répondu à toutes les familles d'hypothèses.